Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin j'ai fait un petit rangement de cartes hein, et puis j'ai eu envie de les.. Bah, j'ai envie de m'amuser en fait. Voilà. Et euh, c'est marrant parce que je me suis dit il faut que je le partage, ça va parler à tout le monde. Donc comme vous voyez ici, nous avons l'attente. Ben, évidemment, on est confiné, donc on est dans l'attente de pouvoir sortir. Enfin, bon. Moi, je dis ça, je n'ai rien. Euh, moi, ça ne m'empêche pas de mener ma vie. Mais là, nous sommes dans l'attente. Et nous sommes dans l'attente où Nous sommes dans l'attente à la maison. Alors, euh, ce n'est pas forcément mauvais, hein, parce qu'en en fait, ça nous permet de nous reconnecter euh, bah, avec euh, ceux qui habitent notre maison et, euh, et d'apprendre à les connaître. Parce qu'en allant au travail tous les jours, quand les deux, les deux travaillent, bah, c'est c'est compliqué hein, d'apprendre à se connaître. Alors, on se marie sur un coup de foudre ou, sur, euh, un, ou on ne se marie pas, mais on vit ensemble parce qu'on se plaît à un moment donné, sauf que partie dans les habitudes du travail et de, des enfants, etc., etc. Bah, on ne garde plus beaucoup le temps pour nous. Donc là, on nous donne le temps pour nous. En fait, ce n'est pas, négatif, pas franchement négatif, c'est même positif parce qu'on apprend à se connaître. On apprend à devenir intime, voyez Voilà, avant c'était le désert. Là, on apprend à devenir euh, intime, ami. Euh, on, on redécouvre l'amour, on redécouvre euh, plein de choses. Alors, nous allons recevoir des nouvelles très prochainement, ouais, des lettres, des nouvelles. Nous allons recevoir des nouvelles très prochainement, des nouvelles de soutien. Des nouvelles réconfortantes, donc soutien. Alors, pour les nouvelles, le silence est parfois la meilleure des réponses. Oui, mais parfois, en fait, euh, c'est vrai qu'on vit aussi des moments où on n'a pas de nouvelles du tout. Hein on n'a pas de nouvelles du tout. Donc, euh, on est un petit peu en demande. Et ben là, pour le coup, on va avoir des nouvelles, des nouvelles de soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à demain. Voilà, nous allons avoir des nouvelles et du soutien qui concerne la famille. Plus vous devenez vous-même, plus vous sentez juste, écoutez-vous. Écoutez votre cœur, écoutez ce qu'il y a autour de vous, écoutez euh, les gens autour de vous. Vous voyez euh, ces parents protecteurs avec leurs enfants euh, juste à côté là. Euh, ne, ne vous tournez pas le dos là, parce que là, euh, jusqu'à maintenant, on était comme ça. On était comme ça. Et on va passer le pas pour devenir comme ça. Donc, il faut se réunir. Il faut se réunir, tout simplement. Et euh, apprendre, euh, apprendre à nous connaître, apprendre à aimer euh, les personnes qui sont autour de nous, sans juger, sans, sans quoi que ce soit, juste apprendre à les aimer. Alors, c'est marrant parce qu'en dessous euh, de la tente, j'ai euh, sorti euh, la naissance... Donc, il y a une renaissance qui va arriver là. Et euh, la renaissance, elle est pour bientôt. Vous avez vu, il y a les coquelicots, il y a la verdure. Donc, euh, printemps, été. Hein. Euh, il va y avoir une, une histoire d'argent, je pense. Que il va y avoir des indemnisations, des, des choses qui, qui vont arriver un peu euh, inattendu ou pas. Bon, pour ceux qui ont créé leur entreprise et tout, euh, qui sont en train de la créer, il se pourrait qu'il y ait une, euh, des rentrées d'argent qui se fassent, là, bientôt. Ou alors euh, des indemnités euh, dues à des maladies ou dues à euh, euh, des longues maladies ou des accidents ou des choses comme ça. En tout cas, il y a, il y a quelque chose qui parle d'argent. Vous voyez, il y a le petit cochon, là. Donc, quand on dit petit... Et puis là, il y a le coffre-fort. Donc, quand on dit petit cochon, c'est mettre des sous de côté. Et le coffre-fort, bah, waouh, c'est la découverte d'un trésor. Donc, voilà. Euh, je pense que pour cette euh, fin de printemps, début d'été, ça devrait être bon. Mais euh, les coquelicots, c'est plutôt le printemps, je crois. Hein, euh, il me semble. Euh on va avoir de la tranquillité la tranquillité on va pouvoir se connecter, on, on, on aura moins de soucis, donc on aura la tranquillité la tranquillité dans le temps c'est à dire qu'on aura un, un, cert, un certain laps de temps pour, euh, pour vivre cette tranquillité et pouvoir enfin euh, souffler un peu souffler un peu. Il y a aussi euh, de la correspondance, mais euh, là, par contre, moi, ce que je vois plutôt, ce serait les nouvelles, les, euh, voilà, les nouvelles qu'on nous, qu nous dit là, eh ben, on risque de les avoir, mais plutôt euh, via euh, Internet, plutôt que euh, par journaux, ou euh, on risquerait de les avoir par Internet ou par téléphone. Euh, des nouvelles importantes, donc, qui, euh, qui apporte le soutien. Voilà. Mais euh, ça, ça va se passer au niveau des, des réseaux sociaux. Et euh, du téléphone, du bouche à oreille, les amis. Euh, voilà. Il y a euh, un, cet homme, un homme de cœur qui, qui sort régulièrement. Euh, il est là, alors c'est pareil, il, il, il a une rose, donc euh, les roses fleurissent quand euh, printemps, été, voilà. Donc, euh, voilà, j'avais fait une, une voyance il y a quelques temps, une guidance il y a quelques temps qui, qui parlait de six mois. Bah, on est au bout des six mois, hein. pour euh, moi, c'est euh, six mois, ça finit euh, mai, juin. Voilà, donc bon, euh, même si je n'ai pas euh, de calendrier fixe, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui est en train de se passer avec cet homme-là. Et euh, cet homme va revenir. Bon, je ne dirai pas euh, à qui je pense, même si vous devez vous en douter, hein, euh, parce que je l'apprécie beaucoup. Et euh, cet homme-là va, va nous aider, va, va, va venir, bah, va nous aider. En fait, il nous aide depuis le début. Mais euh, beaucoup ne, ne le voient pas, ne le croient pas. Euh, pour moi, il est là, il est présent et, euh, et il va bientôt sortir. Il va bientôt sortir et euh, bah, il va finir le nettoyage en fait. Il va finir le nettoyage et ça va nous apporter de la joie. Ça va nous apporter de la joie. Là encore, euh, on est sur les périodes d'été. On est sur les périodes d'été parce que les mariages se font au printemps-été. Donc euh, période d'été, là il y a la verdure, il y a les félicitations, il y a la joie, voilà, ils sortent tous les deux. Euh, J'ai eu aussi celle-ci qui est sortie. Alors nous sommes la clé, ben oui, nous sommes la clé, nous sommes la clé de, nous sommes la clé de, de notre vie, de notre, c'est nous qui décidons. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos, de vos po, euh, potentialités. voilà. Donc, euh, euh, vos pensées. Pensez à vos pensées, si j'ose m'exprimer ainsi. Pensez à vos pensées et euh, faites qu'elles soient positives le plus possible et euh, vous aurez la clé. Vous, on, est la, on est tous chacun la clé de notre vie, de notre bonheur, de notre, de notre futur. À nous d'avoir des pensées toujours positives. Alors ça, c'est pour la carte de l'intuition. Là, c'est pour les archanges. Les archanges. Et nous avons la décision, l'archange Jophiel. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Qu'est-ce que je venais vous dire avec la clé. Ben voilà. Je répète le message. Je sais que vous le voyez à l'envers. Bon, mais l'image, peu importe. De toute façon, elle est belle quand même. Je vous répète le message. Libérez-vous de tout ce que vous empêche de, qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier. Inquiétude, injustifié. Donc, on est inquiet, mais ce n'est pas justifié. Parce que tout va bien. Induite par le manque de confiance en soi. Voilà, si on avait confiance en soi, on ne serait pas inquiet. Le problème, c'est qu'on manque de confiance en nous parce qu'on ben, nous l'a retiré. Hein. Et il faut qu'on la reprenne, la confiance. Absolument. Absolument, absolument, absolument. Vous voyez, euh, il y en a... Hop, quand on a… Quand on a la confiance, on s'envole, on... on libère ses ailes, on, on s'envole. Voilà, euh, ben pas trop confiance, hein, mais regardez. Whoop Elle est très parlante, hein, l'image. Très. Voilà, alors, ici, que désirez-vous Que désirez-vous Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Qu'est-ce que je vous disais Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Voilà. Ayez confiance en vous. Ayons confiance en nous. Nous sommes la clé. Nous sommes la clé. Si nous avons, si nous avons confiance en nous et si nous savons ce que nous voulons, qu'est-ce qu'on désire Vous avez maintenant l'occasion d'écrire le script correspondant au désir profond de votre cœur. Lorsque vous aurez décidé clairement ce qu'ils sont, que vous aurez conscience d'être prêt et de mériter leur réalisation, celle-ci apparaîtra dans votre vie comme par magie. Et là encore, vous voyez, les pleines plein de fleurs. Au printemps, printemps, été. Soyez le maître de vos pensées, soyez positif, ayez confiance et tout ira bien. Alors, j'ai pris aussi, euh, je le prends pas souvent, c'est euh, la carte postale euh, des guides. Et ils ont écrit un petit courrier. Donc, je vous le lis. « cher vous, au ciel, les choses se mettent à bouger et le vent tourne à votre avantage. Voilà une bonne raison de célébrer. Mais soyez sans crainte et sachez qu'il n'est qu'il est normal d'avoir peur face aux incertitudes de la vie. Curieusement, on n'use pas de courage en l'absence de peur, mais plutôt malgré la peur ou même à cause d'elle. Entrez maintenant dans l'inconnu. Cessez de vous cramponner à votre branche et laissez l'esprit vous guider vers la plus merveilleuse des aventures pour votre plus grand bien. La seule chose dont vous devez vous soucier est de garder courage « Le long de votre route, nous nous occupons du reste. En chemin, vous serez témoin d'une profusion de miracles. N'oubliez pas ce que dit le philosophe Joseph Campbell. Si vous faites un pas vers les dieux, ils en feront dix vers vous. Ensemble, nous ferons en sorte que le destin danse en votre faveur. Au fait, ne craignez pas de danser vous aussi. On vous chérit à tout jamais. » Voilà le message des, des guides, des êtres de lumière. Très beau message. Et enfin, pour conclure ce tirage, bah, j'ai fait un. J'ai demandé à Jésus de nous donner un message. Et voilà le message qu'il nous a donné. Et qui résume en fait tout, tout, tout. Demandez et il vous sera donné. Matthieu 7, 7. Matthieu 7, 7. C'est marrant, il y a beaucoup de 7. Hein. Mathieu 7, 7. Nous avons l'homme de cœur aussi qui est 7. Euh, je trouve ça vraiment euh, très bien. Donc, euh, il y a des 7. Il y a des 7 qui se promènent. Il y a des sets qui se promènent, donc euh, voilà, moi j'ai ça, je dis rien. Donc euh, gardez confiance, gardez espoir, euh, ne vous laissez pas euh, ne vous laissez pas perturber par euh, ce qui se dit. Euh, quand vous avez besoin, prenez du recul, prenez du recul vis-à-vis -vis de ce qui se passe, prenez du recul vis-à-vis -vis de, de ce que l'on vous dit, vis-à-vis -vis de ce que vous entendez, parce que tout n'est pas vrai. Euh, et euh, comment dire on vous veut vous, vous faire du mal on veut vous enfin on veut vous, non on veut nous faire du mal euh, on, veut, on veut nous perturber et euh, mais si on, on reste ancré si on reste en soi, si on reste ancré il n'y a pas de raison que ça se passe mal il n'y a pas de raison parce que euh, quelque part nous avons nous avons déjà la lumière a déjà gagné il faut juste qu'on en prenne conscience. Si nous aussi, on la fait vivre en nous, si on fait vivre la lumière en nous, eh ben, ça on la verra. On la verra. Parce qu'en fait, la lumière est en train de, de, mettre, euh, bah, de mettre en lumière, si j'ose dire, euh, toute l'ombre. Donc, tout, tout, tout, tout est en train de sortir. Et j'ai envie de dire que juste ceux qui sont dans l'attente ne le voient pas. Parce que ceux qui vivent au quotidien euh, leur vie euh, tranquillement, euh, sans, euh, sans se faire de soucis, euh, qu'ils vivent euh, leur vie normalement, euh, bon en dehors du fait bien sûr que les enfants vont pas à l'école, mais ça je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'une mauvaise. Et d'une, parce qu'ils sont libres, hein, ils n'ont plus leur muselière. Et de deux, parce que de toute façon à l'école, moi je vois avec l'école à la maison, ben, bonjour ce qu'ils apprennent. Hein, donc euh, franchement, le fait qu'ils n'aillent pas à l'école, c'est pas plus mal que ça. Après, euh, je vous dis, restez positif, hein, n'oubliez pas, vous êtes la clé. Prenez une décision et demandez-vous ce que vous désirez. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas, demandez et vous... Et on et il vous sera donné. Matthieu 7.7 Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. On est le jeudi 8 avril. Je vous souhaite une très bonne journée. Gardez confiance, gardez la foi et tout va aller pour le mieux. Tout va aller pour le mieux. Moi, j'ai un grand bonheur à voir que les gens... Euh, ils enlèvent leur muselière de plus en plus. Et c'est marrant parce que c'est souvent des personnes d'un certain âge qui l'enlèvent. Ils n'ont plus peur. et Ils ont perdu la peur. Et euh, voilà. Et euh, souvent les gens gardent la muselière parce qu'ils ont peur de se prendre une amende. Et euh, c'est juste pour ça, parce qu'au final, ils n'adhèrent pas du tout au système. Sauf que bon, voilà, ils n'ont pas envie d'enrichir les caisses de l'État plus que nécessaire, vu qu'ils euh, s'enrichissent déjà assez à nos frais. Voilà, ben, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle, une nouvelle guidance. Bonne journée, mes amis. À bientôt. Bye.